Bien, bonjour à tous, euh, on va réinviter euh, Isabelle qui, euh, qui elle est connectée, donc peut-être que c'est une, une, une question de Wi-Fi ou de, ou de réseau. Euh, on va attendre une deux minutes encore avant de commencer, histoire de, de, faire, de faire venir ceux qui souhaiteraient nous, euh, nous rejoindre, qu'on avait effectivement euh, à peu près 60 personnes qui, euh, qui souhaitaient nous rejoindre à, cette, à ce webinaire. Euh, et donc euh, on va on va laisser euh, laisser venir les personnes qui arrivent encore là, juste euh, juste à l'heure pile. Et en même temps, l'avantage avec les webinaires, pas de transport. Pas de... Euh, donc on va attendre une petite minute et puis ensuite euh, on, on accueillera au fur et à mesure les, les personnes qui nous, rejoindront, là, qui nous rejoindront. Bonjour David bonjour Elodie. Alors n'hésitez pas dans le, dans le chat. Alors déjà à noter que je vous ai mis le lien vers l'agora qui suivra à 15h30, euh, qui concerne justement, qui est, qu est dans le prolongement des échanges qu'on aura euh, tout de suite sur euh, le choix de la licence Creative Commons par rapport, euh, par rapport aux usages. Euh, n'hésitez pas aussi à, dans le chat, en, en, en nous disant bonjour, n'hésitez pas à nous, euh, à nous préciser qui vous êtes, euh, peut-être votre établissement et votre, euh, et votre fonction. Ça permet aussi d'avoir euh, avoir un aperçu de, de, des participants et de de vos centres d'intérêt, et, et voir aussi si, euh, si on, on parle seulement à, à, à, des, euh, à des personnes qui ont des problématiques françaises, <rire> euh, ou alors plus largement à des problématiques francophones, ce qui ne sera pas la même chose euh, s'agissant des règles des règles applicables. Euh, voilà, ça permet, ben voilà, vous avez commencé, c'est bien, comme ça, ça permet de voir un peu euh, qui vous êtes. On a retrouvé Isabelle. Oui, je suis bien connectée avec vous, oui. Voilà, je pense qu'on peut, qu peut commencer. Les personnes vont, vont arriver, on est déjà à 24, 24 personnes, ça va arriver tranquillement. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue à ce, à ce webinaire organisé dans le cadre de la première édition de la conférence Open Education Globale à l'initiative de Périne de Couetlogon, qui est membre du board d'open Education Global, euh, et soutenu par, euh, par l'Université de Lille. Euh, donc euh, on se retrouve pour ce, pour ce webinaire droit et usage des ressources éducatives euh, libres. Avant de, de commencer à vous présenter ce webinaire et le contenu, ces participants, ces intervenants, juste quelques explications s'agissant de, de l'outil Livestorm et de la manière dont on pourra échanger, interagir. Donc, vous avez à la droite, à la droite de l'écran, vous avez donc deux, deux onglets, trois, vous avez quatre onglets chat, questions, sondages et participants. Je vous invite à communiquer par le chat. Euh, à échanger entre vous, à, à d'ailleurs nous dire bonjour, et, et aussi vous pouvez nous, euh, nous préciser, comme je l'indiquais tout à l'heure, euh, nous préciser votre établissement euh, et, votre, et vos missions, vos fonctions, euh, pour qu'on puisse en savoir plus sur, sur vos attentes aussi. Euh, et donc ce, ce chat a pour but, effectivement, de, de pouvoir réagir de manière spontanée, dans l'instant, par rapport à ce, peut, à ce que les uns et les autres peuvent, peuvent indiquer. Et puis le, le deuxième onglet qui est juste à droite, c'est l'onglet « Questions ». Euh, qui est plutôt à privilégier lorsque bah, vous, avez vraiment une question, vous avez une question à formaliser euh, et donc n'hésitez pas à l'indiquer dans cet onglet ce qui permet d'identifier plus facilement euh, ces questions même si euh, on tiendra compte aussi euh, on essaiera de tenir compte euh, la partie euh, la partie chat euh, et puis euh, vous avez ensuite l'onglet sondage qu'on n'utilisera pas et l'onglet participants et nous sommes déjà 30 30 connectés euh, donc euh, c'est tout à fait tout à fait positif euh, alors le, le principe, euh, alors on aimerait effectivement que dans le cadre de ce webinaire, il y ait des, des échanges, des interactions. Euh, alors, le principe, c'est que les intervenants sont sur scène. On est tous les trois sur scène, euh, que les participants sont, euh, ne sont pas sur scène. Mais éventuellement, si euh, vous avez le que ça peut être intéressant de, de faire une remarque plus développée, euh, on peut essayer de vous faire monter sur scène. Alors, sous réserve que, que la, la technique le, le permette. mais C'est vrai que ça permettra de donner un peu plus de, un peu plus de vie à, à, cette, à cette interaction. Le webinaire est enregistré en intégralité et sera accessible à partir d'un lien avec tous les autres les autres conférences, tous les autres webinaires de, de la conférence, un lien qu'on vous, qu vous mettra également à la fin de, à la fin de, ce, de ce webinaire. Euh, J'en profite aussi pour vous indiquer qu'à la fin de ce, de ce webinaire, on aura lieu une agora avec d'autres intervenants qui, euh, dans le prolongement de, de, des échanges que l'on aura dans le cadre de ce webinaire, s'intéressera euh, aux, aux licences Creative Commons et au choix à quelle licence Creative Commons pour euh, quels usages. Donc, ça permettra de, de prolonger les, les échanges sur des questions qui sont, euh, euh, qui sont qui, que tout le monde se pose euh, s'agissant de, de, bah, de l'encadrement juridique et des modalités de mise à disposition de, des ressources éducatives libres. Euh, alors, le webinaire qui va nous, nous intéresser, droit à usage des ressources éducatives euh, libres. Euh, L'objectif de, de ce webinaire, ce n'est pas effectivement d'échanger de, de, de manière trop théorique sur, euh, sur, sur ces questions. L'objectif, effectivement, c'est de pouvoir échanger sur ces, ces, règles, ces règles juridiques qui sont perçues euh, dans le cadre de, des ressources éducatives libres comme des, comme des, comme des, comme des freins, comme des, comme des obstacles euh, qui, euh, qui empêcheraient ce qui empêcherait le, le développement, la, la diffusion des ressources éducatives euh, libres. Euh, alors la présentation qu'on a faite, c'est effectivement que euh, l'accès à la connaissance au bénéfice de l'émancipation des individus doit être pensé en collaboration avec les créateurs et on va s'intéresser justement aux créateurs de ces ressources. Certains n'ont pas conscience de leurs droit, certains ont peut-être trop conscience de leur droit et donc veulent euh, les, les réserver. Euh, euh, à, dans toutes toute conditions. Et donc le but, c'est d'échanger sur, sur les interrogations, sur les pratiques, sur les réticences, sur les convictions parfois, euh, dans le, le cadre de la diffusion des, de ces ressources, euh, avec euh, bah, alors, des questions, mais on pourra effectivement soulever d'autres questions et apporter d'autres éléments de réponse. Quelle protection pour, pour les ressources éducatives euh, libres euh, Quel contenu peut être inséré dans ces ressources Est-ce qu'une ressource... Éducative libre doit nécessairement être assortie d'une licence libre. Quelle licence choisir? pour préserver l'intégrité du contenu et les intérêts du créateur de la ressource. Euh, et dernière, dernière question, comment assurer la citation, la valorisation et, et le suivi de, de ce contenu Donc, c'est un, un, un, un vaste programme. Euh, euh, je vous rassure, ou peut-être je vous déçois tout de suite, on n'aura pas toutes les réponses euh, dans le cadre de ce, de ce webinaire. Le but, effectivement, c'est de, de lancer la discussion, les échanges, pour euh, échanger euh, dans le cadre de ce webinaire, trois, trois intervenants. Nous allons avoir euh, le professeur Mélanie Clément-Fontaine, qui, euh, qui est professeur à l'Université Paris-Saclay, euh, qui est spécialisée en droit de la propriété intellectuelle et du numérique, euh, qui est directrice du laboratoire euh, d'Ante, responsable du master euh, propriété intellectuelle euh, et qui est reconnue notamment pour ses recherches sur les communs, sur euh, les communautés de production de connaissances, ainsi que sur euh, les licences libres, les licences ouvertes. Euh, et donc, euh, je vous remercie... Euh, euh, sincèrement, Mélanie, d'avoir accepté de prendre part à ce, à, ce, à ce webinaire pour nous apporter son, son éclairage sur, euh, sur, ces, sur ces enjeux. Euh, nous avons également Isabelle Gras, qui est conservatrice à la Bibliothèque universitaire aix marseille euh, qui s'intéresse aux ressources en open access, en sciences ouvertes. Et à ce titre, qui est impliqué dans le programme Open Doctrine, qui est, qui est porté par, par Open Law, euh, Open Law qui euh, se présente comme un espace de travail et d'expérimentation pour l'ensemble des acteurs du monde du droit, prêts à innover dans un, un mode collaboratif et ouvert. Vous pourrez peut-être nous parler du, du programme Open Doctrine dans le cadre de, de votre présentation. Euh, et votre serviteur, donc, euh, maître de conférence, HDR euh, à l'Université de Perpignan, via Domitia, spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et du numérique, euh, et j'anime notamment la, la conception de, de la certification compétences numériques PIS plus droit, et dans ce cadre-là, on va mettre en, en, à disposition des ressources par l'UNJF, des ressources euh, à disposition du, de tous, et donc dans ce cadre-là se pose la question de, des modalités de mise à disposition de ces ressources s'agissant des, des compétences numériques dédiées au métier du droit. Alors, euh, la structuration de ce, ce webinaire est, est la suivante. Euh, D'abord, je, je présenterai la question de la conception d'une euh, ressource éducative libre respectueuse du droit d'auteur. Euh, ensuite, euh, Mélanie Clément-Fontaine s'intéressera aux enjeux du libre par rapport à, à, à ces ressources. Euh, puis euh, Isabelle Gras, la science ouverte comme euh, appui aux ressources éducatives libres. Euh, ce qui nous laissera ensuite... Euh, une demi-heure, trois quarts d'heure d'échange, euh, d'interaction, euh, pour pouvoir euh, préciser les, les différents enjeux. Je commence donc avec, euh, avec cette, cette première, euh, première présentation sur la conception euh, d'une ressource éducative libre. Je ne répéterai pas à chaque fois « ressource éducative libre euh, », mais en tout cas, c'est bien de celle-là euh, que l'on veut euh, viser, euh, avec un point de départ peut-être qui est, euh, qui est la définition de, de ces ressources faites par l'UNESCO, qui, qui porte fortement euh, le, la diffusion et l'élaboration de ces ressources, euh, comme euh, des matériaux d'enseignement, d'apprentissage ou de recherche appartenant au domaine public ou publiés avec une licence de propriété intellectuelle permettant leur utilisation, leur adaptation euh, et leur distribution à titre gratuit. Une fois qu'on a posé euh, cette définition, Très général, on s'aperçoit effectivement qu'on a deux situations. Euh, soit le matériau euh, est euh, euh, relève du domaine public, et dans ce cas, euh, on n'a pas de, de difficulté sur euh, la question de la, la diffusion de, de cette ressource. Soit à l'inverse, euh, existe un, un droit de propriété intellectuelle, et pour ce qui nous intéresse particulièrement, le droit d'auteur, et auquel cas se pose la question, se pose la question de, de l'auteur, du concepteur, de la ressource qui... Euh, et à, à mon sens, au cœur du dispositif, parce que sans concepteur, sans créateur, il n'y a pas de ressources euh, éducatives euh, libres, qui euh, doit autoriser déjà, un, l'utilisation, selon la, la définition, euh, deux, la distribution, euh, mais s'agissant effectivement de, de ressources qui, euh, qui se caractérisent souvent, euh, dans de grandes, de grandes situations comme des ressources numériques, la question de l'utilisation et de la distribution. Elle, est en partie, euh, elle se chevauche en partie, euh, mais se pose aussi la question de l'adaptation, de la modification de, de la ressource, euh, toute, toute chose que, que le créateur, que le concepteur de la ressource euh, doit autoriser au préalable pour que ce soit envisageable. Et pourtant… On, on s'aperçoit que quand on, quand on s'intéresse à, à, à la question, quand on, quand on prend connaissance euh, des lignes directrices, par exemple de l'UNESCO en matière de, de ressources éducatives libres, euh, on s'aperçoit que le, le concepteur il n'a il pas une place centrale, euh, il, a, il a presque une place d'ailleurs euh, euh, accessoire, marginale, euh, et il semble, il semble plutôt, plutôt oublié. Alors on a, on a de nombreuses raisons hein, qui euh, qui peuvent, qui peuvent l'expliquer déjà parce que quand on s'intéresse à la ressource, à une ressource éducative libre, on s'intéresse à l'accès à tous, à la connaissance, à l'éducation. Euh, on s'intéresse à, à, à l'intérêt général, effectivement, de donner accès à, à ces ressources. Euh, et donc, euh, bah, la question, c'est d'abord une affaire politique, euh, une affaire politique. D'ailleurs, aussi, autre critère. Euh, autre caractère plutôt euh, au niveau international, pour qu'aussi, euh, de par le monde, euh, on puisse avoir accès à ces, à ces différentes euh, différentes ressources. Et donc, euh, une affaire entre, entre organisations euh, internationales, entre gouvernements, et puis en, euh, à l'échelon national, c'est une affaire entre ministères, et puis ensuite, euh, on, on, on identifie les établissements, les établissements euh, d'enseignement, et on voit que le euh, le, le concepteur, il n'est qu'un maillon, euh, il est qu'un maillon de la chaîne, alors que euh, le risque est, euh, est important que euh, l'on sacrifie ses droits euh, à l'hôtel de euh, la diffusion de, des ressources éducatives libres. Alors, euh, le, ça peut d'abord s'expliquer aussi par euh, la question du financement public, euh, de l'idée selon laquelle, dès lors qu'un contenu est subventionné par par des fonds publics, eh bien, il y, aurait, euh, il y aurait, il y a une justification pour que ce contenu puisse être mis, puisse être déjà la propriété de, euh, de pourquoi pas, de l'établissement public, et puisse être diffusé au, au plus grand nombre. Euh, et euh, dans ce cadre-là, euh, la différence d'approche euh, entre la conception anglo-saxonne du droit d'auteur euh, et la conception euh, euh, plus traditionnel, plus, plus romantique du, du droit d'auteur continental, euh, peut-être explique aussi ces euh, difficultés à développer euh, les ressources éducatives libres euh, en France et dans le milieu francophone, euh, parce que euh, sur la conception du, du copyright, on a un, un, un, un, right, un, un right to copy où euh, on attribue euh, plus, plus facilement la titularité du droit à celui qui investit, à celui qui finance, euh, et donc dans un contexte anglo-saxon, euh, ça peut être effectivement l'établissement qui, qui emploie un enseignant et qui, à ce titre, peut plus facilement disposer du contenu du cours de l'enseignant, alors que dans une conception plus, plus, plus continentale, une conception, une conception continentale, effectivement, on a l'auteur qui est au centre, au centre du dispositif. Et jusqu'à présent, et c'est ce qu'on verra notamment dans cette, dans, ce, dans cette courte présentation, jusqu'à présent, c'est l'auteur qui va être titulaire des droits, euh, et, euh, et il faudra effectivement en tenir compte euh, pour pouvoir ensuite euh, penser la diffusion d'une ressource éducative libre. Alors, deux, deux points euh, à ce, sur cette question. D'abord, la première question de euh, la constitution de la ressource. Euh, quelles sont les, les questions qu'il faut, qu faut se poser euh, pour concevoir euh, une ressource en vue en vue d'une mise à disposition euh, en tant que ressource éducative libre, et puis ensuite la question de la, de la propriété de la ressource dans le, le même objectif. Alors, euh, question de la, la constitution de la ressource, il y a, il y a deux, deux, deux aspects, il y a le, le contenu qui est intégralement créé par le, par le concepteur, par le créateur du cours, euh, et puis le contenu qui, qui va être cité, le concepteur du cours, qui, euh, bah, parce que tout ne part pas de rien, va, va s'appuyer sur ce qui a pu euh, être dit, écrit, illustré, euh, et donc il va aussi s'appuyer sur sur du contenu préexistant. S'agissant du, du contenu créé, eh bien euh, il est une banalité de dire que le droit d'auteur peut protéger ce, ce contenu, euh, mais il faut aussi avoir conscience que cette protection n'est pas de principe, euh, elle n'est pas de droit. Euh, il y a des conditions qu'il faut qu'il faut respecter, et il faut être en mesure de pouvoir bah, apprécier si bah, telle ressource euh, être ou non protégé par, par le droit d'auteur, euh, ce qui euh, en soi n'est pas chose facile, parce que même euh, les magistrats, même les spécialistes de propriété intellectuelle hein, ont, ont du mal à, à l'apprécier, les magistrats également, mais en tout cas avoir une idée de ce qui, de ce qui est attendu, d'abord une ressource formalisée, la, la mise en forme de... Je crois qu'on a un petit souci de connexion. Euh... Oui. On, on va peut-être attendre euh, Sylvain Chatry s'il revient d'ici une petite minute. Oui. Vous allez être en plein suspense. <rire> ah, bon, il s'est déconnecté, j'imagine qu'il va se reconnecter. Il va se reconnecter pour nous informer de ce qu'il en est sur les ressources éducatives qui ne sont pas originales par rapport à celles qui sont originales. Quelle différence par rapport aux critères de l'originalité Ah voilà. <rire> voilà, je suis de retour, désolé, je, je l'avais euh, prédit et c'est arrivé. Donc, euh, distinction entre... le. Euh, distinction donc euh, les, écrit, que ce soit un, un contenu écrit, que ce soit un contenu oral, que ce soit un son, que ce soit sous la, un format vidéo, il faut effectivement qu'on ait cette, cette, forme, cette, cette ressource formalisée. Et ensuite, et en, ce, cet élément-là n'est pas, est pas compliqué à, à, à, à accomplir, le deuxième élément, c'est la, la question de l'originalité. Euh, il faut effectivement que ce contenu soit original, et là, et là ça pourra effectivement euh, euh, plus souvent faire défaut. Il s'agit effectivement euh, d'apprécier l'originalité dans la composition, dans l'expression, c'est-à-dire concrètement dans la structuration du cours, euh, dans la manière donc, de présenter le cours, euh, la manière donc, de formuler les idées, de formuler euh, les, les, les sujets euh, et euh, avoir à l'esprit que euh, bah, toute ressource éducative n'est pas, pas originale. On a, on a, une illustration, on a plusieurs illustrations en jurisprudence. en France, on a notamment un cours de droit pénal, un cours oral de droit, un cours oral de droit pénal qui avait été repris euh, il, était, il avait été effectué dans une université, il avait été repris pour une formation euh, à la profession d'avocat. Et on avait considéré que ce cours n'était pas original parce qu'il reprenait un, une structuration classique. Donc, il faut aussi avoir à l'esprit que, que tout ne sera pas forcément protégé par, par le droit d'auteur et que celui qui va maîtriser l'appréciation de l'originalité, de l'existence de la protection, c'est le juge. Donc, ce sera qu'en cas de, de difficulté que le juge pourra dire s'il y a ou pas protection. Et c'est ainsi qu'une dans, dans, dans une autre décision des juges, des juges de la Cour d'appel de Rennes, euh, on a considéré que des, des méthodes d'apprentissage de la coiffure euh, avaient été protégeables par, euh, par le droit d'auteur, euh, avec donc des risques aussi de, de divergence euh, d'appréciation. En tout cas, il faut se, il faut se, se positionner de, de cet ordre-là en disant effectivement, si le contenu est original, euh, il y a... Il y a un droit d'auteur, s'il n'est pas original, il n'y a pas de droit d'auteur, et lorsqu'il n'y aura pas un droit, euh, il n'y aura pas de protection, euh, c'est la, la première hypothèse, ressource non originale, donc non protégée, et bien le principe c'est que le, le contenu pourrait être librement réutilisable, sous réserve.. Euh, de, de déloyauté et de pouvoir invoquer d'autres fondements mais qui, qui nécessiteront d'autres conditions de, de mise en œuvre. Donc euh, s'il n'y a pas d'originalité, il n'y a, a pas de protection et donc la question du, du libre ne se pose pas puisque c'est libre, enfin, libre pour tout le monde sans que, sans que le concepteur n'ait son mot à dire. Euh, dans la deuxième hypothèse, la ressource est, euh, peut être aussi originale mais avec une protection qui est expirée. vous savez que la protection par l'auteur c'est 70 ans après le, le décès de l'auteur, donc, mais ce qui, euh, ce qui permet effectivement à ce moment-là aussi de récupérer la possibilité librement d'utiliser ce, ce contenu. Et puis l'hypothèse qui nous intéresse précisément, c'est lorsque la ressource est originale, lorsqu'il y a effectivement cette, cette protection, euh, de savoir ensuite comment, comment mettre en œuvre la diffusion libre. Voilà pour contenu créé. Et pour agrémenter ce, ce contenu créé, effectivement il y a des citations des citations, euh, de, des ajouts de contenu protégés, euh, auquel cas il faut là aussi se, se poser la question de, euh, de savoir s'il est possible ou pas d'insérer du contenu préexistant dans sa ressource en vue de euh, la diffuser euh, en tant que ressource éducative. Le principe, c'est qu'il faut demander l'autorisation de, du titulaire du droit euh, et que l'autorisation doit non seulement permettre l'utilisation dans, dans le cours, dans la ressource, mais aussi une utilisation dans la ressource qui sera mise à disposition sous un format libre. Euh, autre hypothèse identifie du contenu qui est déjà mis à disposition sous format libre, euh, et alors il va falloir faire coïncider les modalités mise à disposition sous licence libre avec les modalités de diffusion de la ressource éducative libre. Euh, et autre hypothèse... Euh, qui est celle, je pense, sur laquelle il faut, il faut, il faut appuyer, c'est la possibilité d'inscrire de, de, l'utilisation ut, d'un contenu préexistant dans une exception au droit d'auteur, qui sont les situations euh, dans lesquelles euh, l'autorisation de l'auteur n'est pas nécessaire euh, dès lors qu'on accomplit certaines, certaines conditions. Et... Euh, pour, pour l'heure, cette question d'harmonisation, une, une slide un peu, un peu chargée, cette question de, des exceptions euh, n'est pas euh, harmonisée, suffisamment harmonisée euh, pour, faciliter, pour faciliter une diffusion de ces ressources éducatives libres. En tenant compte de, de ces exceptions, euh, il y a trois niveaux de trois niveaux d'identification de ces, ces exceptions. Le niveau le plus pertinent pour les ressources éducatives libres, c'est le niveau international, parce que l'objectif, euh, on est dans une, une conférence francophone, c'est que lorsque je mets à disposition du contenu euh, en France, et euh, eh bien du coup, ce contenu euh, puisse être aussi cette ressource puisse être aussi mise à la disposition dans d'autres dans d'autres États francophones. Euh, et donc, à ce niveau-là, au niveau international, on a euh, on a euh, deux exceptions qui nous intéressent, l'exception de citation et d'illustration d'enseignement, mais qui ne euh, sont pas précisées euh, sur les modalités d'application, il est seulement fait référence aux bons usages. Et donc, il est demandé à ce que euh, la citation et, ou l'illustration d'enseignement soit conforme aux bons usages pour que ce soit respectueux du droit d'auteur et qu'il puisse être inséré dans, euh, dans la ressource éducative libre. Euh, au niveau euh, européen, au niveau régional, donc s'agissant de, de l'Union européenne, là aussi, euh, on a encore moins, d'ailleurs, d'exceptions euh, harmonisées, et celle qui nous intéresse pour les ressources éducatives libres, euh, c'est l'exception qui est prévue, c'est la nouvelle exception qui doit encore être transposée euh, dans les différents États de l'Union européenne, euh, qui est l'utilisation d'œuvres et autres objets protégés dans le cadre d'activités d'enseignement numérique et transfrontière. Donc là, on est en plein dans l'enseignement, dans l'éducation, euh, mais on est sur une sur une une exception euh, qui est limitée. Euh, au public cible, c'est-à-dire au public de l'établissement. Voilà euh, un enseignant dans le cadre d'un établissement euh, qui va vouloir euh, communiquer effectivement euh, des éléments de connaissance, des éléments de cours, mais qui ne pourra s'adresser grâce à cette exception euh, et utiliser du contenu préexistant grâce à cette exception euh, qu'à qu son propre public, qu'à ses propres étudiants, ce qui limite considérablement à l'aune de, des ressources éducatives libres qui limitent considérablement l'intérêt de, de cette exception. Euh, s'agissant de, des exceptions françaises euh, qui vont donc s'appliquer euh, seulement sur, sur le territoire national, alors je n'ai pas eu l'occasion de regarder dans le chat les, les origines de, de chacun d'entre vous, euh, mais je crois qu'il y avait effectivement euh, au-delà de, au du territoire français, mais s'agissant de, des exceptions en France, euh, certaines exceptions... Euh, pourraient aussi être, euh, être mobilisées, mais on s'aperçoit rapidement que euh, si elles peuvent euh, parfois être mobilisées dans le cadre de la création euh, d'un cours, euh, elles ne peuvent pas être mobilisées dans le cadre d'une diffusion plus large. Euh, je pense notamment euh, à l'exception d'illustration de l'enseignement et de la recherche, qui là aussi est pensée pour le public auquel s'adresse l'enseignant pour la classe ou pour le, le, le public d'un colloque pour la, pour la recherche. Euh, les seules exceptions au niveau national qui, qui peuvent être mises en avant, c'est l'exception de citation. L'exception de citation, mais qui est classique, que vous connaissez tous, euh, mais qu'il faut pouvoir aussi maîtriser pour que euh, la citation qui consiste en un, euh, en un extrait de l'œuvre existante ne soit pas un extrait trop important. Et donc ça, en termes d'usage, il y a une réflexion à mener pour déterminer euh, au-delà au du territoire français quel serait l'usage envisageable et puis une nouvelle exception aussi qui est l'exception question de panorama qui là pourrait s'appliquer aux, aux, euh, aux ressources à diffuser ensuite euh, de manière libre euh, qui est une diffusion de reproduction et représentation euh, de, euh, du patrimoine qui est dans le euh, bâtiment qui sont dans l'espace le, le, public donc euh, qui, euh, qui va permettre effectivement de, de, de provoyer notamment ces exception en réseaux sociaux qui permet effectivement de diffuser ces, ces éléments sans avoir l'autorisation de, de l'architecte, par exemple, lorsque son bâtiment est, est, est reproduit. Euh, donc, euh, le, la piste des, des exceptions doit être, euh, doit être explorée euh, pour que les, les concepteurs de ressources éducatives libres puissent euh, avoir euh, une idée de ce que pourraient être les bons usages de la citation, notamment, euh, de l'illustration à des fins d'enseignement euh, qui consisterait effectivement à reprendre du contenu préexistant tout en respectant cette, euh, ces, ces exceptions et donc en respectant le, le droit des auteurs sur les contenus euh, préexistants. Euh, il y a une autre piste qui pourrait être explorée, euh, c'est de, de considérer que bah, toutes les exceptions qui sont déjà permises, de les étendre au contexte de... Euh, euh, ou certaines de les étendre au contexte de l'accès à des ressources éducatives euh, libres pour favoriser effectivement la diffusion de, de ces cours. Mais... À nouveau, il y a un petit souci avec la connexion de Sylvain Chattery. Les aléas du direct pour aller vers la transition et la deuxième partie sur la propriété de la ressource éducative. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans l'onglet dédié. Je suis désolé. Euh, donc, pour, pour terminer sur cette deuxième partie, en étant le plus, le plus, le plus synthétique possible, euh, le, alors la question de la titularité, elle ne fait, euh, fait pas l'objet d'harmonisation euh, au, euh, au niveau international, euh, notamment dans les relations entre entre un salarié et son employeur, dans la relation entre un agent public et, et, son, et son administration. Donc là, les développements qui, qui vont suivre sont son propres euh, aux règles françaises euh, et, et aux problématiques, aux problématiques françaises, euh, qui, euh, qui va certainement toutefois euh, vous intéresser pour déterminer effectivement si euh, le concepteur, l'enseignant, euh, l'ingénieur pédagogique, euh, la conservatrice de bibliothèque, qui si, euh, qui conçoit des ressources dans le cadre de, son, de ses fonctions, est ou pas propriétaire de, de, de la ressource, et a ou pas son mot à dire de ce fait sur les modalités de diffusion de, de ce contenu. Euh, le principe en droit français, c'est que le droit d'auteur appartient à son créateur, à son concepteur, à l'auteur personne physique, et c'est là effectivement le, le, le point d'achoppement euh, dans le, le cadre de la, la diffusion de ces ressources éducatives libres, puisque... Peu importe l'existence euh, d'un contrat de travail, peu importe euh, l'existence d'un statut d'agent public, le droit appartient au créateur de, de la ressource, ce qui signifie effectivement que celui-ci dispose euh, des droits patrimoniaux, reproduction, représentation, distribution, euh, donc droits patrimoniaux qui va pouvoir céder, s'il faut, euh, à son établissement, euh, et euh, un droit moral, notamment le droit à la paternité, le droit à ce que son nom se figure toujours euh, relativement à, à la ressource, euh, qui lui est inaliénable euh, et qui va permettre de garder le lien en toute hypothèse, en toute situation, et même dans un contexte de, de ressources éducatives libres, de garder le lien avec, euh, avec le contenu. Euh, il y a quand même une, une, une réserve et une nuance forte à apporter, c'est la situation de l'agent public. Euh, l'agent public, qui, s'agissant du droit moral, euh, à un droit moral réduit, euh, réduit euh, notamment, réduit au droit à la paternité, euh, principalement, et, et euh, au, au respect de l'honneur et à sa réputation, donc euh, ce qui limite euh, l'exercice le, de, son, de son droit moral dans le cadre de la ressource qu'il a, euh, qu a pu créer, euh, ce qui nous amène à, à indiquer justement cette grande distinction sur, sur l'attribution des, la, la, des droits, la distinction entre le secteur privé et le secteur public. Euh, S'agissant du secteur privé, euh, il n'y a aucun aménagement principe, c'est-à-dire que le, le salarié concepteur d'une ressource sera toujours titulaire de la ressource. Alors, il existe quelques exceptions spécifiques, mais qui ne sont pas propres à ce, à ce contexte-là. Euh, et là où, où ça devient plus, plus complexe, c'est dans le secteur public, euh, où on considère effectivement que euh, les, missions, les missions de service public justifient que dans une certaine mesure, euh, le, les créations de, de, des agents publics, euh, soit euh, que le droit d'exploitation sur les créations euh, des agents publics appartiennent euh, au, à l'établissement public lorsque ces créations l'ont été dans l'exercice des fonctions ou d'après les instructions reçues de, par, par l'État, ou, ou par les collectivités. Et donc, ça signifie très concrètement que, euh, s'agissant du secteur public, euh, le, lorsque euh, on est dans le cadre d'une mission de service public, strictement nécessaire à une mission de service public, eh bien, le droit d'exploitation appartient euh, à, à l'État. Euh, alors, je pose la question de savoir, euh, s'agissant de ressources éducatives libres, est-ce que ça relève de la stricte mission de service public, donc ça, il y a une vraie, une vraie question. Euh, si ça relève de la définition de service public au sens de l'éducation, de l'enseignement, ense, euh, et bien, de, de ce fait-là, la, la, la ressource, effectivement, pourra être exploitée par l'établissement, par l'État. Euh, et euh, si ça ne relève pas, bien, effectivement, il y aura toujours maîtrise des droits par l'agent de par l'État, agent de l'État euh, entendu de manière euh, assez, assez large. Euh, donc, possibilité pour euh, l'État, pour les collectivités, pour les établissements de se voir euh, attribuer le droit d'exploitation, sauf euh, sauf euh, la réserve de l'université euh, ou plutôt des universitaires, euh, fonctionnaires, agents sur lesquels aucun contrôle euh, préalable de l'autorité hiérarchique n'est euh, prévu. Euh, et il est considéré que pour les enseignants-chercheurs, les enseignants, les chercheurs, dans le cadre d'établissements d'enseignement supérieur, eh bien cette, euh, cette euh, session, session automatique du droit d'exploitation à l'établissement n'est euh, pas applicable et donc ceci conserve la maîtrise. S'il conserve la maîtrise, c'est-à-dire qu'il faut obtenir leur autorisation et donc euh, bah, échanger avec eux sur, euh, sur les modalités de, de conception de tel ou tel cours dédié éventuellement pour des ressources éducatives libres, et définir effectivement l'usage qui serait, qui serait entrevu. Euh, Exclusion ne va pas s'appliquer aux enseignants du primaire et du secondaire, puisqu'il n'y a pas cette, euh, cette situation d'absence de contrôle de, de l'autorité hiérarchique. Euh, cette situation ne semble pas s'appliquer non plus euh, aux ingénieurs pédagogiques, aux assistants pédagogiques euh, ou aux autres personnels bias. Euh, je je n'ai pas euh, plus... Euh, euh, affiner la question des conservateurs de biotech. je ne connais pas exactement votre, votre statut, peut-être que vous pourrez, euh, vous pourrez nous, nous éclairer Isabelle à ce sujet, mais ce qui signifie que euh, lorsque va se poser la question pour, un, pour une université euh, de mettre à disposition des ressources une université, ou plus généralement un établissement ou, euh, ou une administration, euh, le, va se poser la question effectivement de savoir qui est intervenu pour concevoir la ressource, euh, de démêler euh, l'intervention, les objets d'intervention, et on sait que dans le cadre de la conception de ces ressources numériques, euh, on a de plus en plus d'interventions, je le dis euh, de manière euh, euh, d'autant plus facile que Morgane Almerge, qui, euh, qui est ingénieur pédagogique à l'Université de Perpignan et qui, euh, qui m'a accompagné souvent à la conception finalisation scénarisation de cours, euh, que l'enseignant n'est plus seul dans la conception de, du cours, qu'il peut y avoir des scénarisations, des illustrations qui vont être faites par d'autres personnes, et donc euh, il s'agit d'identifier qui a participé, quel est leur statut pour déterminer effectivement à qui revient les droits sur ces, sur ces ressources, et ensuite euh, de pouvoir présenter tout, euh, tout l'intérêt de, de ces ressources éducatives libres et identifier les utilisations libres euh, que, euh, auxquelles le concepteur du cours consent pour ensuite permettre euh, sa diffusion, et ce qui permet de faire la, le lien après un temps euh, grandement non respecté, avec l'intervention de, de Mélanie Clément Fontaine, s'agissant donc des enjeux. Du, euh, du libre 1. En, en, en ouvrant le micro. Merci. Merci Sylvain. Effectivement, euh, cette intervention est euh, et le prolongement naturel de, de celle de Sylvain Chattery. Euh, pourquoi Parce que la mise à disposition des ressources éducatives peut prendre plusieurs formes. Euh, elle peut, euh, la première forme, c'est euh, que cette mise à disposition relève des exceptions et des limitations au droit de la propriété intellectuelle. Et dans ce cas, on va appliquer le régime des exceptions. Ça, ça a été euh, présenté par euh, Sylvain Chatri. La deuxième hypothèse, c'est lorsque la ressource ne fait pas l'objet d'une réservation, c'est-à-dire qu'elle n'est plus protégée par le droit de la propriété intellectuelle ou ne remplit pas les, les conditions de protection. Et à ce moment-là, on dit qu'elle est dans le domaine public, elle est donc disponible à tous, et on applique simplement pour vérifier les critères de protection ou euh, les règles de durée de droit de, de protection. Et là, une fois encore, ça a été présenté par Sylvain Chattery. Et il reste une troisième hypothèse, c'est l'hypothèse où la mise à disposition est rendue Possible par voie contractuelle. Donc cette hypothèse de mise à disposition par voie contractuelle, elle s'applique à des créations protégées par un droit de propriété intellectuelle et euh, pour des usages qui n'entrent pas dans le champ d'application des exceptions et des limitations du droit euh, de la propriété intellectuelle. Alors quels sont ces contrats de mise à disposition des ressources éducatives la réponse dépend en définitive de la finalité recherchée. Cette finalité peut consister à permettre la circulation de la ressource, c'est alors un accès pur et simple, ou la finalité peut être de susciter l'enrichissement de la ressource au-delà de sa seule circulation. Et dans ce cas, il s'agira d'un accès d'y élargi. Alors l'accès pur et simple c'est l'accès qui donc, se limite à la circulation de la ressource. Elle sera permis par, euh, cet accès sera permis par un contrat de licence qui euh, autorise la reproduction et la diffusion de la ressource. Ces licences sont parfois appelées des licences de libre-copie. Les autorisations de copier de euh, la ressource et euh, et de la diffusion de cette ressource peut être assortie de conditions. Et parmi ces conditions, la plus connue, c'est la condition de non-exploitation commerciale. La clause non commerciale que l'on retrouve en particulier dans les licences Creative Commons, accompagne donc les autorisations de copie et de diffusion. Cette clause présente des avantages et des inconvénients. Alors, parmi les avantages de la clause, eh bien, la principale, c'est le fait que l'auteur, ou plus généralement le titulaire des droits, de, euh, partage la ressource produite, mais sur le plan intellectuel, tout en se réservant, finalement, euh, l'exploitation économique de la ressource. Autrement dit, euh, il va conserver un monopole sur euh, les... Euh, l'exploitation économique et donc sur la contrepartie financière de, de cette exploitation, tout en contribuant à l'enrichissement intellectuel collectif. Alors ce type de licence permet une contribution au collectif, au commun, plus importante que ne permettraient par exemple les exceptions ou limitations aux droits de la propriété intellectuelle. Pourquoi Eh bien, prenons le cas de, de la copie privée. La copie privée permet effectivement la reproduction d'une de, de, ressource, mais elle est limitée à un usage strictement personnel. Alors que l'autorisation conférée par une licence de libre copie, eh bien, ne pose pas cette restriction. Au contraire, elle va permettre non seulement la reproduction de la ressource, mais sa diffusion. Autre cas, les, euh, les, ces licences confèrent un usage plus large que l'exception d'enseignement dans la mesure où, les, où cette exception est euh, euh, circonscrite à, à une hypothèse très particulière et ces, ces, ces, euh, ces limitations euh, ne, se, ne se retrouvent pas dans les licences de libre-copie. On pourrait ainsi multiplier le parallèle entre... Les régimes, le, les régimes qui euh, sont retenus pour euh, l'application des limitations et des exceptions euh, au, au droit d'auteur et euh, l'intérêt de ces licences qui euh, sortent du carcan finalement des limites et des exceptions euh, du, euh, du droit d'auteur. Pour autant, si ces licences contiennent une clause non commerciale, eh bien, euh, cette clause apporte une restriction significative elle est en effet euh, non seulement contraignante pour l'utilisateur, mais aussi elle est source d'insécurité. En effet, la difficulté, euh, lorsque une clause est introduite dans une licence de libre copie, la difficulté tient au fait de définir ce qui relève d'une activité commerciale et ce qui ne relève pas d'une activité commerciale. Lorsque l'exploitation... Euh, est euh, directe, l'exploitation commerciale de, de la ressource est directe, cela ne pose pas véritablement de, défi, de, de difficultés, par exemple si je mets une ressource à disposition moyennant le paiement d'une redevance, on, voit, on caractérise très facilement l'exploitation commerciale et si la licence contient une clause non commerciale, dans ce cas, eh bien, euh, cet usage n'est pas permis par la licence. Mais parfois, l'exploitation est indirecte et selon ce, euh, les usages, eh bien, on pourrait s'interroger euh, sur le fait que euh, cela entre dans la restriction euh, contractuelle ou euh, cela ne rentre pas dans la, dans la restriction contractuelle. Par exemple, si je mets à disposition des ressources sur un site dont, euh, qui permet des revenus non pas en contrepartie de, euh, de l'utilisation de ces ressources, mais qui permettent des ressources par le biais de, de, de, de, de, de la publicité. En ce cas, euh, l'exploitation commerciale euh, n'est pas, pas directement liée à la ressource, mais est favorisée, euh, voire euh, facilitée par, euh, par l'existence de ces ressources. Euh, ce problème de définition de ce qu'est euh, qu un usage commercial n'a jamais été, pas, jamais été euh, éclairci par euh, euh, l'organisation des Creative Commons et suscite un, un, un nombre de un, un débat important qui crée une insécurité juridique. En matière de, de ressources éducatives, on peut envisager une mise à disposition contractuelle élargie. Celle-ci est élargie lorsque la licence, outre le fait qu'elle autorise la copie et la diffusion de la, re la ressource, va autoriser la modification de cette ressource. Alors, en quoi consiste cette modification de la ressource eh bien, Elle peut consister en la fusion de plusieurs ressources et créer une troisième ressource, si l'on peut dire, ou encore, elle peut consister à l'augmentation, euh, la, la, euh, le fait de tronquer la ressource ou corriger cette ressource. Quelle que soit euh, l'hypothèse, la modification entraîne une, mo une, une atteinte à l'intégrité de cette ressource. Or, en droit d'auteur, et en particulier en droit français, le principe c'est que l'auteur ne peut renoncer à la protection de l'intégrité de son œuvre. En tout cas, il ne peut pas renoncer a priori à la protection de l'intégrité de son œuvre, il peut simplement entériner des modifications qui lui seraient proposées. Autrement dit, ces licences qui permettent la copie, la diffusion et la modification de, de la ressource contredisent euh, cette, euh, cette règle euh, du droit d'auteur. Pour autant, nonnotant cette règle, on constate que ce type de licence euh, euh, tend à, à, se, à se développer, et donc euh, on peut euh, bien entendu contester la validité de ces licences. Pour autant, euh, le succès de ces licences n'est plus à démontrer. Alors, ces licences, euh, on peut les classer en trois catégories. Il existe des licences que l'on peut appeler copyleft, des licences de type domaine public et la troisième catégorie que j'appelle les licences asymétriques. Les licences copyleft sont des licences qui permettent la copie, la diffusion et la modification de, de la ressource et donc de l'œuvre protégée par le droit d'auteur sans autre restriction que les restrictions nécessaires à l'exercice de ces libertés de copier, diffuser et modifier. Pour euh, que cette, euh, cette définition euh, soit mise en œuvre, euh, les auteurs de ces licences ont ajouté une clause, une clause qui euh, contraint les contributeurs à la ressource à accorder les mêmes autorisations que celles qui lui ont, qui lui ont permis de modifier cette ressource. Autrement dit, lorsqu'on contribue à une ressource sous licence copyleft, eh bien, on va devoir aussi conférer les autorisations de copier, de diffuser et de modifier, sans autre restriction que celle nécessaire à l'exercice de euh, ces, euh, ces libertés. Parmi ces licences, on compte des licences qui s'appliquent plutôt à des contenus libres et des licences qui s'appliquent à des licences à des logiciels libres. Alors, Parmi les licences de contenu libre de type copyleft, il y a la licence Art Libre qui a été proposée par le collectif Copyleft Attitude, il y a la licence Creative Commons by SA qui a été proposée par l'association Creative Commons, il y a la licence ouverte créée par la mission Etalab. Pour les licences applicables aux logiciels, aux logiciels libres par définition, eh bien, les plus connues sont la GNU GPL, proposée par la Free Software Foundation, la licence CECIL, qui est proposée par l'INRIA, la CNRS et le CEA, ou encore le UPL, qui a été proposé par la Commission européenne. Alors, là encore, on peut distinguer les avantages et les inconvénients de, de, de ces licences. L'avantage des licences copyleft, elle est évidente et c'est l'objet même de ces licences, c'est de pérenniser la liberté au fur et à mesure que la ressource va être modifiée, va être augmentée, fusionnée, etc. Donc, pourquoi cette, ces libertés vont être pérennes Eh bien, parce que cette licence n'autorise pas de réservation individuelle des éléments et en en particulier des ajouts, des, euh, des contributions qui seraient apportées par la communauté des, euh, des utilisateurs. Donc, c'est une mise en partage pleine et entière qui va perdurer dans le temps. L'inconvénient de ces licences, c'est la compatibilité des licences entre elles. Parce qu'effectivement, pour imposer cette condition, ces licences vont euh, vont euh, contraindre les contributeurs à appliquer les mêmes conditions que la licence. Autrement dit, euh, les contributeurs devraient euh, diffuser leur contribution à la ressource euh, sous les termes de la licence qui leur a permis la modification de cette ressource. Or, si vous fusionnez des contenus, des ressources soumises à des licences différentes, si chacune de ces licences impose que euh, le résultat de la modification soit soumis à la même licence, eh bien, il y aura euh, un problème de compatibilité dans la mesure où si vous appliquez la licence d'une des ressources fusionnées au résultat, eh bien, vous contrevenez à la licence de l'autre ressource que vous voulez fusionner avec, euh, avec la première ressource. Donc, pour régler ces questions de compatibilité, les licences ont ajouté des clauses de compatibilité qui ne sont pas toujours aisées à appliquer. Et cela suppose donc de faire une veille très attentive des licences, des ressources que l'on veut fusionner entre elles. Le deuxième type de licence, euh, ce sont les licences type domaine public. Alors, ces licences type domaine public, ce sont des licences qui permettent la copie, la diffusion et la modification de la ressource, sans autre restriction. Autrement dit, eh bien, euh, on va pouvoir utiliser librement ces ressources à l'instar de, euh, des ressources qui sont dans le domaine public, d'où le nom de licence type domaine public. Ces euh, licences, on en trouve quelques-unes. Il y a, par exemple, la licence pour les, li les licences applicables au contenu libre, il y a la licence Creative Commons Zero. Euh, pour les licences de logiciels libres, il y a la licence BSD. Ou une des versions, par exemple, de la, de la licence Cécile. Avantage de ces licences, et eh bien l'avantage, c'est que l'usage est extrêmement libre, hein, il n'y a, a pas de restriction. Inconvénient de ces licences, et eh bien ces licences s'apparentent à une renonciation pure et simple du droit de propriété intellectuelle. Alors, renonciation pure et simple du droit de propriété intellectuelle, donc, contrevient très largement aux dispositions protectrices de l'auteur, telles qu'elles sont consacrées par le droit, et en particulier dans le droit français, qui est extrêmement protecteur du, de l'auteur. Donc, leur validité juridique est tout à fait discutable. Le deuxième inconvénient de ces licences, c'est qu'elles n'assurent pas la pérennité de cette liberté de ces libertés d'usage, de copier, diffuser et modifier. Autrement dit, euh, une personne qui modifierait la ressource sous une licence de type domaine public pourrait euh, se prévaloir en fait, de la création d'une nouvelle œuvre et sur cette nouvelle œuvre détenir un monopole qu'elle pourrait exploiter aux conditions qu'elle souhaite, et donc changer euh, la les conditions de mise à disposition et en particulier décider que la nouvelle version de la ressource serait à des conditions beaucoup plus restrictives qui ne permettraient pas la copie, la diffusion et la modification. Donc, la mise à disposition n'est pas pérenne dans les versions ultérieures de la ressource. Le troisième type de licence, ce sont les licences asymétriques. Alors, ces licences asymétriques confèrent euh, également l'autorisation la copie, la, de copier, diffuser et modifier euh, la ressource, peuvent ajouter une clause type copyleft. En revanche, ces licences vont euh, réserver des droits exclusifs au donneur de licence, celui qui accorde ces euh, autori autorisations. Des droits exclusifs dans le sens où euh, les euh, personnes qui acceptent la licence donc les licenciés, euh, dans le sens où ces, ces, ces, ces personnes-là ne disposeraient pas euh, des mêmes droits. Alors pour être plus clair, prenons les, euh, les licences euh, qui permettent la copie, la diffusion et la modification de, de, de la ressource à des fins non commerciales. Eh bien ces licences créent une asymétrie entre le droit du donneur de, de licence et les droits des, euh, des utilisateurs. Pourquoi Parce que seul le donneur de licence disposera du monopole d'exploitation économique de euh, la ressource. Cela présente un avantage certain dans la mesure où le donneur de licence se garantit ainsi une exclusivité, donc il fait preuve de générosité en partageant tout de même sa ressource, mais se conserve cette exclusivité commerciale et donc pourra tirer un profit économique de l'exploitation de sa ressource. L'inconvénient de cela, c'est que les contributeurs, les personnes qui vont utiliser cette ressource et qui vont éventuellement contribuer à son enrichissement, et bien ces personnes-là, elles, sont complètement dessaisies de leurs droits de propriété intellectuelle. Car à partir du moment où on contribue à la ressource et que cette contribution remplit les critères de protection, à savoir que l'on fait œuvre, euh, on, on crée une œuvre de forme originale, eh bien, ces, lorsque ces conditions sont remplies, on peut se prévaloir de droits de propriété intellectuelle. Lorsque euh, la licence interdit l'exploitation de, euh, de, de l'œuvre, euh, en sa forme et dans ses formes euh, ultérieures, eh bien, on, nie, on dénie totalement à, aux contributeurs hein, ces droits, non seulement euh, de euh, ces droits d'exploitation, et donc, c'est là, euh, finalement, une entorse euh, très importante aux droits de propriété intellectuelle, sans, en contrepartie, conférer, finalement, les libertés qui sont reconnues à tout auteur. Donc, pour être plus, plus, plus précise, lorsque la clause non commerciale se trouve dans une, dans une licence de libre copie qui permet simplement la copie et la diffusion, certes, la clause non commerciale pose problème dans la mesure où il va falloir déterminer quand est-ce que l'on fait un usage ou non commercial, mais ça n'a pas d'incidence sur des droits, euh, reconnue à des contributeurs, puisqu'il n'y a pas de contributeurs, puisqu'on ne peut pas modifier euh, la ressource. En revanche, lorsque la clause donc commerciale est introduite dans une euh, licence qui permet la copie, la diffusion et la modification, alors on dénie au contributeur le droit d'exploiter, et donc on dénie au contributeur ses droits de propriété intellectuelle. Le deuxième inconvénient de, de, cette, de cette clause introduite dans, dans les licences qui permettent la copie de, de la ressource, c'est qu'elle risque de, de désintéresser finalement la, la, la, la communauté des contributeurs qui ne, verront, qui ne verra pas d'intérêt à contribuer dans une, dans une ressource dont ils ne pourront tirer aucun profit économique, quel qu'il soit, direct ou indirect. Alors, pour terminer, puisque j'arrive au terme de cette, du temps qui m'est imparti, pour terminer cette, cette intervention, une dernière question qui se pose et qui a déjà été abordée par, par Sylvain Chatry, mais je vais l'appliquer au cas particulier de, de l'exploitation contractuelle des droits de propriété intellectuelle dans le cadre de licences libres. C'est la question qui consiste à savoir qui peut contractuellement mettre à disposition les ressources pédagogiques aux conditions d'une licence libre. La réponse est a priori simple. Celui qui, ou celle qui peut mettre à disposition contractuellement ces ressources, c'est le titulaire des droits. La question est alors de déterminer quel est ce, le titulaire des droits sur cette ressource il n'y a pas de difficulté si la ressource euh, a été créée dans le cadre dans un, dans, euh, par un par, euh, si la ressource, euh, si la ressource a, a été créée dans le secteur privé, puisque euh, on vous l'a dit, en ce cas, le, euh, les droits sont détenus à l'auteur par l'auteur. En revanche, si la ressource est créée dans le secteur public, les droits ne sont pas nécessairement détenus par l'agent public. On l'a vu dans certaines circonstances et notamment quand il agit dans le cadre de sa mission de service public, les droits sont détenus par l'État. En ce cas, c'est l'État qui décide ou non de mettre sa re, la ressource à disposition par voie contractuelle et notamment par li, euh, sous les conditions d'une licence libre. Si cette licence permet la modification de l'œuvre, la dernière question qui va se poser est de savoir si l'agent public pourra, sur le fondement de son droit moral, s'opposer à la modification de son œuvre. A priori, non, en tout cas dans le cadre, le cadre français, puisque l'agent ne peut s'opposer à la modification de l'œuvre. Euh, dès lors qu'elle est décidée dans l'intérêt du service public par l'autorité investie euh, du pouvoir hiérarchique et lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation. Donc l'agent public ne pourra s'opposer euh, à la diffusion euh, sous licence libre euh, de la ressource qu'il a créée que si elle porte atteinte à l'honneur ou à sa réputation ce qui euh, réduit beaucoup euh, son champ d'action. Voilà pour l'essentiel ce que j'avais, ce que je souhaitais vous présenter à propos de la mise à disposition des ressources pédagogiques sous licence libre. Je vous remercie. Merci, merci Mélanie Clément-Fontaine pour, pour cette, cette présentation. On a noté un des questions dans la partie questions, on y répondra à la fin de l'ensemble des interventions. Je à présent donner la parole à Isabelle Gras pour, pour cette, cette question de, de le, la science ouverte, open access en lien avec les ressources éducatives libres. C'est à vous. Merci beaucoup Sylvain. Euh, alors pour cette dernière intervention, moi je, je souhaitais euh, euh, une, vous proposer une présentation complémentaire euh, aux deux interventions euh, qui ont été euh, précédemment faites par mes, par mes collègues, en changeant euh, un petit peu l'angle d'approche, pour voir comment euh, la science ouverte pouvait être un, un soutien, pouvait euh, être un appui, aux ressources, aux ressources éducatives libres. Et en effet, il me semblait intéressant de s'interroger sur les liens qui existent, également sur les ponts à créer entre la science ouverte et euh, les ressources dont il est question, notamment par rapport aux, aux enjeux juridiques qui se présentent pour la science ouverte comme pour les, les ressources éducatives libres. Alors, peut-être pour commencer et qu'on soit tous d'accord sur la terminologie, qu'est-ce que c'est la science ouverte la science ouverte, c'est la diffusion sans entrave des publications et des données de la recherche. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que les résultats euh, de la recherche soient ouverts à tous, aux enseignants, aux ingénieurs, aux, as aux assistants pédagogiques, aux chercheurs, aux étudiants, aux citoyens de manière euh, globale, sans qu'il y ait de conditions tarifaires, sans qu'il y ait de barrières juridiques ou de barrières techniques. Et donc, tout l'enjeu, c'est de faire de la recherche scientifique un bien commun qui puisse être partagé avec tous. Alors, cette prise de conscience de la nécessité d'ouvrir l'accès au savoir et plus spécifiquement l'accès aux publications scientifiques, euh, ça n'est pas récent, ça n'est pas une idée euh, récente, puisqu'en effet, on voit les, que les premières initiatives en faveur de l'open access, de l'ouverture de l'accès aux publications scientifiques, remonte déjà au, euh, au début des années 2000 et on a vu au cours des, des 20 dernières années des prises de position engagées de la part de chercheurs en France, à travers le monde également pour justement favoriser, promouvoir euh, ce type de diffusion libre euh, des, euh, des savoirs scientifiques et des, et des publications scientifiques. Ce qu'il est, qui est intéressant de noter, c'est que euh, depuis les années 2008, 2018, pardon, depuis 2018, on assiste à un tournant, euh, à une nouvelle étape qui a été franchie avec la structuration d'une politique publique en faveur de, de la science ouverte qui se décline euh, en France avec le Plan national pour la science ouverte, donc, mis en place depuis euh, 2018. Et le premier axe de ce plan, vise à généraliser précisément l'ouverture des publications, c'est-à-dire à favoriser la diffusion en accès ouvert euh, des articles de revues, des chapitres d'ouvrages, des monographies, euh, de toutes les contributions scientifiques à partir du moment où elles sont issues de recherches qui sont financées par des fonds publics. Euh, ça doit faire écho euh, justement à ce qui a été euh, souligné par euh, les, la présentation notamment de, de Sylvain Chattery, à savoir que euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où la recherche qui a permis euh, ces résultats, qu'ils soient déclinés sous la forme de données ou sous la forme de publications, d'écrits scientifiques, à partir du moment où la recherche est financée par des fonds publics, euh, qu'ils soient... Euh, euh, Issus des collectivités territoriales, euh, fonds publics, fonds de l'Union européenne, les résultats de cette recherche doivent être librement accessibles à tous. Et donc l'initiative française qui euh, se structure au, au, autour du plan national pour la science ouverte, elle s'inscrit pleinement dans la continuité de la politique européenne et notamment euh, du programme 4, cadre horizon euh, 2020, qui, qui conditionne le financement de la recherche à la diffusion ouverte des résultats de cette recherche. Ce qu'on peut également euh, noter, c'est qu'il est, est aujourd'hui possible de savoir à combien s'élève le pourcentage de publications en open access, en accès ouvert euh, en France, puisqu'il existe un baromètre de la science ouverte euh, la, la dernière version de ce baromètre de la science ouverte date de novembre 2019 et euh, nous apprend que 41% des publications scientifiques françaises sont en accès ouvert, ce qui est déjà conséquent euh, et ce qui constitue donc un, aussi un, un formidable vivier documentaire pour potentiellement accompagner euh, les ressources éducatives euh, libres. Alors, Très concrètement comment ça se passe moi c'est euh, véritablement mes, mes missions en tant que conservatrice de bibliothèque euh, qui accompagne euh, les, les chercheurs de l'université euh, d'Aix-Marseille comment faire quand un auteur euh, souhaite diffuser ses écrits en accès ouvert alors pour euh, pour remplir cette cette condition euh, j'allais dire il y a, ya deux voies possibles il ya deux canaux de diffusion qui peuvent être envisagés soit l'auteur va aller euh, vers un éditeur open access, c'est-à-dire va souhaiter publier euh, sa contribution, que ce soit un article de revue, une monographie, euh, en faisant appel à un éditeur qui publie en open access. Qu'est-ce que ça veut dire un éditeur qui publie en open access C'est un éditeur qui ne va pas conditionner euh, la lecture de, des revues ou des ouvrages qu'il publie à la souscription d'un abonnement pour le lecteur. Quand on parle d'éditeur open access, la notion d'abonnement qui, euh, qui, qui est prise à, en charge par le lecteur disparaît. Euh, donc ça, c'est un des cas possibles. Faire appel à un éditeur euh, qui publie en, en open access. Maintenant, dans euh, encore de, de nombreuses disciplines, euh, les auteurs publient, euh, ou pour X raisons, chez un éditeur qui fonctionne encore sur le système par abonnement, abonnement qui est supporté par le lecteur. Et dans ce cas-là, on va parler du système de, euh, du lecteur-payeur, euh, ce qui signifie qu'il euh, bah, y a bien une barrière euh, qui existe à l'accès au savoir, une barrière tarifaire. Euh, ce qui forcément fait que l'impact, et en tout cas la diffusion, de cette publication va en être amoindrie, va en être entravée. Euh, il existe... Pourtant, euh, toujours une solution qui reste envisageable pour le chercheur, pour l'auteur de cette contribution, c'est le fait de pouvoir déposer dans une archive ouverte sa contribution. Euh, alors il y a des conditions qui sont, qui sont requises hein, pour le dépôt du texte intégral de cette contribution, mais on va voir notamment que pour les articles de revue, c'est euh, facilité désormais. Donc si l'auteur s'engage dans la, la voie de la diffusion de son écrit dans une archive ouverte après publication euh, chez un éditeur, je vous propose de euh, peut-être définir ce que c'est une archive ouverte. Une archive ouverte, c'est un réservoir, c'est un entrepôt de documents scientifiques qui pour la plupart, donc la grande majorité, ont été publiés. On peut également trouver des documents qui n'ont pas été publiés et dans ce cas-là, qui vont être bien identifiés et, et référencés comme n'ayant pas été soumis au processus de relecture par les pairs. Ça, c'est clairement visible sur l'archive ouverte. Et donc, ces réservoirs, ces entrepôts de documents scientifiques permettent à tout lecteur, que ce soit donc des enseignants, des étudiants, tout citoyen, de consulter en ligne, d'avoir accès à la lecture de documents scientifiques sans aucune barrière technique, sans barrière juridique, ni barrière commerciale. Alors, quel type de documents on peut trouver euh, dans une archive ouverte Des articles dans des revues, des monographies, des communications dans des colloques. On peut également retrouver euh, des cours qui ont été mis en ligne par les, les auteurs. Euh, on peut y retrouver des thèses, j'y reviendrai par la suite. Et puis, on peut tr trouver des données de, le, de recherche, c'est-à-dire des sons, des images, des cartes. Euh, C'est vraiment un, un fonds documentaire qui est euh, extrêmement, euh, extrêmement riche et euh, sur la terminologie je voulais faire une petite parenthèse parce que souvent quand on parle d'archives le, le terme est trompeur pour euh, la notion d'archives ouvertes quand on, on parle d'archives on, on a souvent euh, en tête euh, des documents qui peuvent être anciens qui peuvent être datés euh, ce qui n'est pas le cas euh, pour les archives ouvertes, alors certes, on peut trouver des documents euh, qui sont déjà euh, qui ont été publiés il y a plusieurs euh, dizaines d'années, qui ont été déposés par leur euh, auteur. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque euh, pour des documents qui ont été publiés il y a plusieurs dizaines d'années, euh, certains n'ont été diffusés qu'en format papier, et donc le fait d'être euh, désormais disponible dans une archive ouverte va leur permettre d'avoir également une diffusion numérique. Euh, donc, on ne trouve pas seulement des documents euh, anciens dans une archive ouverte, on trouve des documents qui ont euh, aussi une date euh, qui sont extrêmement récents. Euh, et c'est tout l'enjeu aussi des, des archives ouvertes, c'est de proposer euh, aux au lecteurs euh, des, des documents qui soient euh, le plus récents sur les thèmes de recherche euh, euh, traités. Donc, cette date de fraîcheur, si j'ose dire, elle va dépendre de la politique éditoriale euh, qui, est, qui, est, qui est mise en œuvre par, euh, par les éditeurs. Il y a certains éditeurs qui euh, autorisent un, le dépôt dans une archive ouverte en même temps que la publication. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un dépôt immédiat. Au moment où la publication sort chez l'éditeur, le dépôt peut être fait par le chercheur euh, dans une archive ouverte. C'est notamment le cas pour les articles de revue euh, qui sont euh, publiés aux presses universitaires euh, d'Aix-Marseille, que ce soit les PUP ou les PUAM. Euh, ces deux maisons d'édition se sont engagées dans une, une politique open access très engagée qui euh, favorise euh, le dépôt en open access dans les archives ouvertes pour le, les auteurs. Mais... Euh, effectivement, on a certains éditeurs qui, sont, euh, qui ont un engagement fort en faveur de la science ouverte, mais indépendamment, finalement, du, de la politique éditoriale de l'éditeur, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, depuis 2017, en France, il y a un cadre juridique qui est favorable au dépôt des écrits scientifiques dans les archives ouvertes. Euh, et j'insiste sur le fait que, euh, c'est un cadre juridique qui est euh, extrêmement précis, mais qui n'est pas une contrainte légale. C'est-à-dire qu'il appartient toujours aux chercheurs, euh, de, le, le choix du dépôt appartient au, aux chercheurs. C'est toujours l'auteur qui a l'initiative de ce dépôt. Il n'y a pas d'obligation légale. Euh, et l'intérêt euh, de la loi pour une république numérique, euh, et plus précisément de, de son article 30, c'est de permettre l'auteur d'une publication euh, sous certaines conditions de pouvoir déposer dans une archive ouverte des écrits scientifiques issus d'une d'une recherche qui est financée majoritairement sur des fonds publics et quel va être le délai de dépôt dans une archive ouverte ce délai alors il dépend soit de la politique éditoriale de l'éditeur quand c'est immédiat pour l'éditeur ça sera fait immédiatement mais si L'éditeur n'a pas, euh, pas formalisé une politique euh, open access. La loi, pour une république numérique, fixe un délai maximum entre 6 mois et 12 mois en fonction de la discipline. Pour les disciplines sciences techniques et médicales, ce délai sera de 6 mois maximum à partir de la date de publication chez l'éditeur. Et pour euh, les sciences humaines et sociales, ce délai sera de 12 mois. Ça aussi en fonction des logiques euh, euh, éditoriales et commerciales qui sont en jeu selon les, les disciplines. Mais donc, l'apport majeur de, de la loi République numérique, c'est d'encadrer de, et euh, de, de donner euh, aux chercheurs la possibilité, euh, quel que soit le contrat d'édition euh, qu'il a signé, euh, d'avoir la possibilité de déposer son écrit scientifique. Ça va être principalement des articles dans des revues, dans une archive ouverte. Euh, ce qui fait que les archives ouvertes deviennent, euh, en tout cas, ont vocation à accueillir euh, des, des documents qui sont extrêmement récents. Ces documents, dans une archive ouverte, avant d'être mis en ligne et de pouvoir être consultés, d'être euh, lus, ils sont contrôlés. Donc il y a une modération humaine qui intervient. Euh, il faut savoir qu'il y a eu un pilotage, hein, une administration de, de ces réservoirs pour veiller à leur bon fonctionnement. Alors, en France, c'est le Centre pour la Communication Scientifique Directe qui est euh, en charge de, de ces missions de pilotage de l'archive ouverte HAL, HAL, que vous avez peut-être déjà rencontré, qui signifie « hyper article en, en ligne euh, ». Qu'est-ce que c'est l'enjeu de, de cette euh, archive ouverte Je vais essayer en même temps de vous euh, communiquer le, le lien, si certains d'entre vous euh, veulent aller voir, de quoi il retourne tout de suite. Euh, donc cette archive ouverte AL qui signifie hyper article euh, en ligne, elle, euh, elle a pour enjeu donc de, de garantir la, la qualité euh, des, des documents qui sont déposés, mais également d'en assurer la pérennité, la pérennité des accès. Aujourd'hui, si vous consultez un document qui est déposé dans une archive ouverte, vous allez lire un document qui est en format PDF. Tout l'enjeu, ça va être que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on puisse toujours consulter ce document, quel que soit le support de lecture qui sera d'actualité à ce moment-là. Donc, Il y a une, toute une réflexion autour de la pérennité des accès des documents déposés, et il y a euh, également une réflexion sur leur référencement. Leur référencement dans des bases de données spécifiques, notamment à l'enseignement supérieur et à la recherche, mais également leur référencement dans Google, dans Google Scholar. C'est-à-dire que tout l'enjeu, c'est que les documents soient déposés dans une plateforme où il y a euh, un contrôle, en tout cas des garanties de sécurité euh, à la fois technique et juridique pour le déposant, et de permettre un référencement maximal pour ceux qui, qui, qui, qui peuvent être intéressés par les, les sujets traités. Alors il faut savoir que euh, sur les questions juridiques, la diffusion des documents dans une archive ouverte, elle se fait dans le respect du droit d'auteur. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un document est déposé dans HAL, il est associé à une citation explicite. Vous avez la citation exacte qui va reprendre le nom de l'auteur, le titre de l'article, l'éditeur, l'année de publication, les métadonnées classiques s'il y a des, des bibliothécaires euh, parmi les participants, mais euh, l'auteur est toujours euh, ré référencé, c'est-à-dire qu'on est en mesure de citer correctement tous les documents qui sont déposés dans HAL et qui peuvent être euh, par la suite consultables par euh, tous les lecteurs. Par défaut, chaque document va être ouvert à la lecture pour les documents qui sont déposés en texte intégral. Euh, puisque je vous le dis d'ores et déjà, pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises si certains d'entre vous consulteraient euh, une archive ouverte pour la première fois, tous les documents ne sont pas proposés en texte intégral pour des raisons juridiques. Euh, donc parfois, vous ne pourrez pas trouver le PDF associé pour lire le document en texte intégral vous n'aurez qu'un référencement. Mais pour tous les documents qui ont bien un texte intégral associé, un fichier de lecture associé, euh, s'il n'y a pas de précision, euh, par défaut, le document il est ouvert à la lecture, donc avec tous les droits réservés à l'auteur. Ce qui veut dire qu'en tant que lecteur, on peut, en on peut simplement faire euh, des courtes citations dans le respect du droit d'auteur, comme ça a été présenté hein, dans les, les présentations précédentes. Par contre, il y a des documents dans les archives ouvertes, qui sont déposées, notamment avec une licence Creative Commons, et qui vont donc permettre une réutilisation, une exploitation plus large euh, du document, toujours selon le choix qui a été défini par, euh, par l'auteur. Euh, je vous en donne un exemple euh, avec un, un document voilà, qui, qui me tient euh, à cœur, puisque c'est un ouvrage auquel euh, j'ai participé à, à la, la co-direction aux côtés de, de Véronique Ginouves, et en accord avec euh, tous les, tous les, les auteurs de, de, cette, de cet ouvrage collectif, les, tous les textes sont, euh, sont disponibles en, en open access. Euh, non seulement en open access, mais avec une licence CC BY. Ça veut dire que euh, la licence CC BY, c'est une licence qui est euh, très permissive puisqu'en fait, elle n'impose aucune rest restriction à la réutilisation du document. Sous réserve de mentionner les auteurs. Ça c'est ce qui est obligatoire, c'est la mention des auteurs. Et après il y a une réutilisation qui est très très large. Donc on peut trouver, là je vous en ai donné un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, des documents qui sont accessibles et diffusés avec des licences Creative Commons. Euh, Aujourd'hui dans l'archive ouverte HAL, vous pouvez consulter plus de 700 60 000 documents en texte intégral. Donc c'est vraiment un vivier documentaire qui est important, où je vous ai dit, il y a une typologie de, de documents qui est très variée, et où vous pouvez notamment consulter en texte intégral des thèses de doctorat. Euh, et ça me semblait important de le souligner, parce que euh, les thèses euh, constituent des pépites qui sont souvent encore insuffisamment euh, exploitées, parce que pendant longtemps, uniquement disponible en format papier consultable en bibliothèque, tout l'enjeu de la diffusion sur une archive ouverte, c'est d'en ouvrir l'accès. Et on voit qu'il y a des initiatives qui se multiplient autour... De, de, de la volonté d'en de, assurer une meilleure diffusion. En septembre, il y, a, il, y a quelques, il y a quelques mois, en septembre, il y a eu le passeport pour la, la science ouverte à destination des doctorants qui a été, qui a été publié, et qui a un guide pour accompagner les, les doctorants dans notamment le, toutes les actions en faveur de la science ouverte. Et puis, il y a des actions plus ciblées, en fonction des, des disciplines. Il y en a notamment une en, fonction des, en direction des, des docteurs en droit avec le prix OpenTest qui est, qui est porté par OpenLaw. J'ai d'ailleurs vu que parmi les participants, Jean Gano qui pilote le projet était, était présent. Et donc, ce, ce, tout l'intérêt de ce prix, c'est également d'assurer une diffusion de... Thèses, euh, de favoriser la diffusion des, des thèses dans une archive ouverte et de soutenir les jeunes chercheurs qui sont engagés dans, dans la science ouverte. Donc, effectivement, on voit aujourd'hui que les archives ouvertes, elles ont un rôle central, elles ont un rôle important dans, dans l'accès ouvert au savoir. Euh, il faut également souligner que certains éditeurs sont très engagés euh, dans la science ouverte et s'inscrivent pleinement dans cette logique. Il euh, y a d'ailleurs des revues qui, aujourd'hui, non seulement sont diffusées euh, en accès euh, euh, ouvert, mais également en accès libre, puisqu'elles sont euh, diffusées avec des licences euh, Creative Commons. Euh, vous en avez euh, une liste euh, exhaustive qui est proposée par, euh, par le, le DOAJ, euh, qui, qui recense... Euh, précisément les, les, les revues euh, qui sont à la fois en open access et, euh, et qui, qui, qui recensent les revues euh, aussi en fonction de, de critères de, de qualité. Et le, le pendant du DOAJ, donc pour les revues, c'est le DOAB qui, euh, qui va recenser quant à lui les, les monographies qui sont euh, publiées en open access. Il y en a aujourd'hui plus de, plus de 30 000 qui sont, qui sont disponibles euh, et donc voilà, je, je veux pas après faire un inventaire à la, la préserve, mais une dernière ressource qui me semble intéressante euh, à évoquer en un mot, c'est euh, Open Air. Open Air c'est un agrégateur de, de données à l'échelle européenne qui va moissonner des réservoirs de données comme HAL, comme Open Edition, euh, et qui aujourd'hui propose plus de 100 millions euh, de publications en texte intégral. Donc, vous le voyez, les initiatives en faveur de, de l'accès ouvert aux publications, elles sont nombreuses et elles peuvent euh, très certainement enrichir les, les pratiques pédagogiques euh, et peut-être vos, vos questions permettront euh, justement d'y revenir. Merci. Merci bien, Isabelle, pour, euh, pour cet éclairage sur, euh, sur la science ouverte, sur l'open access, avec l'ensemble de ces de ces liens vers des sites euh, vers des sites pertinents. Euh, le temps qui nous reste, il nous reste 6 six, six minutes, 6 7 minutes pour euh, pouvoir échanger, pour pouvoir répondre aux, aux questions. On avait deux questions déjà qui avaient été posées par, euh, alors une question qui a été posée par euh, Federica s'agissant de l'appréciation de l'originalité d'une ressource. Euh, Federica qui pose la question de savoir si l'intérêt pédagogique de la ressource pouvait être pris en compte pour apprécier euh, cette originalité et donc euh, euh, la protection par le, par le droit d'auteur. Euh, alors la réponse, elle est, euh, elle est assez, assez claire, l'intérêt pédagogique ne peut pas être pris en compte dans, dans l'appréciation euh, parce que l'originalité, quand euh, elle est définie, euh, euh, par, euh, par la jurisprudence, euh, eh bien, euh, il est question de d'empreinte de la personnalité de l'auteur. Donc, ce qu'on va apprécier, c'est ce que ce que l'auteur a mis, ce que le concepteur de la ressource a mis en quelque sorte de lui. Ah, nous avons encore un souci avec la connexion. Est-ce qu'il y aurait une autre question Je crois qu'il y a une autre question. Euh, euh, une ressource produite par un enseignant peut-elle être totalement originale dans la mesure où ses illustrations peuvent être prises ailleurs Free image par exemple en ligne ou autre alors, L'originalité ne s'apprécie pas for, euh, par les, euh, les éléments que, que l'on peut, peut intégrer dans une œuvre originale des, des ressources venues d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle euh, éventuellement une œuvre composite si les ressources elles-mêmes sont protégées par le droit de la propriété intellectuelle. Mais cela n'a pas d'incidence sur l'appréciation du caractère original du résultat obtenu. Sylvain, je suis désolé, j'ai répondu à une non, question. Très, à bien, temps. très bien, <rire> c'est très bien. Euh, oui, donc juste pour terminer la, la réponse à la question interpédagogique, ça, ça, ça peut être un indice euh, qui, euh, qui va euh, permettre de retranscrire la. Si l'auteur si est, est bon pédagogue, euh, et bien sa, sa personnalité peut effectivement se retranscrire dans cet, cet intérêt pédagogique de, de la ressource. Donc l'intérêt pédagogique peut être un indice, mais qui doit être observé à l'aune de la personnalité de l'auteur et du concepteur de la ressource. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions N'hésitez pas sur le, sur le chat. Il n'y a pas d'autres questions. Alors, il y avait d'autres, en tout cas, nous, on s'était posé d'autres questions quand on a conçu le quand on a conçu le, le webinaire, euh, notamment, alors les, les trois premières, on, je pense qu'on a, a donné des éléments déjà de, de réponse. Euh, les, les, les quatre premières, d'ailleurs, on a donné des éléments de, de réponse. Et d'ailleurs, s'agissant de la quatrième, on pourra encore en, en dire avec nos, nos camarades, nos collègues lors du, de l'Agora qui va, qui va suivre. Euh, il y a une vraie question, je pense aussi, sur, le, sur la dernière, euh, qui est aussi un, un, enjeu, de, un enjeu de réflexion, euh, parce que l'une des, des craintes de, de l'auteur d'une ressource, euh, c'est justement qu'il ne qu puisse pas euh, maîtriser, euh, maîtriser le, le sort de cette ressource. Euh, et donc, euh, bah, se pose la question de la citation, bon, ça la règle elle est, elle est, elle est établie et, et, le, le, et elle doit être appliquée, euh, sur la question de la valorisation et du suivi, du suivi de ce contenu, euh, alors, Perrine de Couette-Logon faisait une état dans une de ses, un de ses articles qu'elle a, euh, qu a pu publier de, de la question, effectivement, de, de notamment par les techniques de, de blockchain, de, de permettre le, le suivi des modifications pour retracer euh, le, le chemin de, de, ces, de ces ressources pour que, euh, à la fois, l'auteur de la ressource puisse pouvoir suivre. Euh, les, les, les évolutions, euh, les emprunts, et que également euh, l'utilisateur final, celui qui à un moment donné a euh, la, la, la ressource en sa possession, puisse aussi refaire le chemin inverse pour euh, identifier le, le, le, la ressource d'origine. Euh, donc je ça, je pense que c'est... Oui. Si je peux me permettre, c'est une question qui s'est posée très tôt dans, dans tout ce qui est ressources, justement, libres. Euh, donc, euh, il, y a, il, y a, il y a une réponse technique et puis il y a une réponse juridique. Dans les, dans les licences, déjà, euh, la plupart des licences qui permettent la modification imposent que chaque contributeur euh, identifie les modifications qu'il euh, qui apporte, de sorte que soit... Créditer, c'est le terme un peu anglo-saxon, créditer les contributions à, à effectivement aux contributeurs. Alors c'est un double intérêt, l'intérêt de, de savoir qui a fait quoi et l'intérêt aussi de savoir qui n'a pas fait quoi, parce que cette cette mise à, à disposition, elle a aussi elle, elle, elle, elle a un intérêt en termes de valorisation qui repose sur ce qu'on appelle l'économie de la notoriété. Euh, Sylvain, quand tu, tu coupes ton micro, sinon tu entends t ton clavier, euh, c'est une valorisation avec l'économie de la notoriété, c'est-à-dire se faire connaître aussi en contribuant à ces ressources-là. Donc ça, c'est important de, de bien créditer l'apport de chacun. Sur le plan technique, alors Sylvain parlait des de, de, de, de moyens de la blockchain. Euh, il y avait un outil particulièrement adapté à la, à, à la traçabilité des évolutions de, euh, des écrits, c'est euh, le wiki. Puisque le wiki permet de euh, tracer toute l'évolution du document, sauf qu'à un moment donné, on, on a une quantité de données très importante et il y a un problème aussi d'hébergement, de, de stockage de ces données, ça a un coût euh, matériel puis ça a un coût écologique. Donc, euh, est-ce que c'est intéressant de garder toute, euh, toutes les traces de l'évolution de, de ressources Alors, les, euh, ce, qui, euh, ce qui est dans l'usage qui, euh, qui, qui euh, prime, c'est de euh, numéroter les versions, et donc de ne garder que des versions finalisées, pas forcément toutes les versions intermédiaires, mais numéroter, c'est ce qu'on fait en matière de logiciels, les, les versions sont, sont numérotées, ce qu'on peut faire aussi en matière de, de création de contenu libre. Merci euh, Mélanie pour ces, pour ces précisions. On arrive au terme de, de notre webinaire, sauf si vous avez une dernière question pour pouvoir euh, rejoindre, pour ceux qui le souhaitent, l'Agora. une euh, question on... qui vient d'être ah, posée, effectivement, Tout souvent. juste. Tout juste. Euh, alors. Euh, donc on a Sandrine qui euh, évoque la résistance de certains collègues à concevoir et à mettre des ressources en mode en libre accès euh, et il ne voit pas de gains notamment financiers comment les inciter, les motiver les encourager à s'investir, à s'engager dans la conception des, des ressources éducatives libres euh, bah, en les invitant à, à prendre part à l'ensemble des, des webinaires et à, à, à consulter après euh, aussi euh, l'ensemble des, des webinaires puisque c'est l'un des, des objectifs de, de la conférence organisée par Perrine qui nous a, a rejoints, mais peut-être aussi pour abattre les troupes et pour s'assurer ensuite que, que l'enchaînement puisse, puisse se faire. Euh, il y a 24, 24 webinaires qui pourront être reconsultés ensuite euh, et en, en, en les dirigeant vers ces, vers ces webinaires pour qu'ils prennent connaissance, conscience de, de l'intérêt de ces ressources. Il y a aussi une valorisation de la recherche euh, libre, c'est euh, d'évaluer euh, la production des chercheurs au regard de, leur mise, de la mise à disposition des ressources qu'ils font. Donc, euh, c'est l'intégrer dans les critères d'évaluation. Ça C'est important et ça a été beaucoup discuté justement par l'Observatoire tu ressources libres. Très bien merci merci à tous euh, on peut encore avoir une dernière question si vous voulez euh, sinon euh, bah, je vais euh, je vais remercier euh, euh, Mélanie Clément Fontaine et, et Isabelle Gras d'avoir accepté de, de prendre part à ce à ce webinaire euh, m'excuser euh, des de, de, de, énormes difficultés techniques que j'ai rencontrées pendant une heure et demie j'ai tout j'ai tout voilà euh, mais, mais, mais voilà on l'a fait, j'espère que ça vous a que, que ça vous a intéressé vous qui participez à ce, à ce webinaire merci beaucoup bonne, bonne suite problème. de, de conférence. n'hésitez pas à rejoindre et je vous mets le lien dans le chat le lien vers les, la mise en ligne de l'ensemble des, des webinaires euh, euh, par la suite Alors, Oui.